Tu veux aller dans un endroit merde. Genre ici ou un petit peu. Tower, c'est ça Ouais, Titan <rires> Towers. Is... <rire> oh putain Non mais venez, au pire on va ouais, ici, yeah. ici. Non venez, on fait Bas, vraiment Titan Tower pour la première. <rire> oh là là, ça Et ouais. C'est parti, les joueurs français qui spawnent tous à Titan Towers. Attention, ils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'est pas nombreux, on est pas nombreux. Franchement non, ah, y'a la pas. Franchement la ça la va route, tu, map Ilu trop je bien. suis dans ton bâtiment aussi ça ça va va Trop bien on va... Euh, on oh, fait de la coloc oh, J'ai pas de chat Oh j'ai une SCAR en or hey, Attendez ça fait bizarre de voir Allez. autant de SCAR en vrai Ouais, J'ai <rire> <J> quête <rire> moi cette verture de ouf Moi, J'ai trouvé ça très très satisfaisant je Ouais c'est pas... pas... archi satisfaisant de ouf Vas-y moi ah, non, je sors pas... du bâtiment avec Ilu Ilu, force ilu, total. ilu, Ilu, Ilu On va là C'est bon je vous rejoins Let's go Là-haut là-haut je le vois j'ai vu sa tête dépasser Y'en a un qui est construit là-haut regardez il est où Il est mort, il est mort toi toi Il est là Il est mort Je sais même pas où vous Je sais même pas où vous étiez Attendez-moi les ennemis Là, là, Oh, je suis mort Go, aidez C'est moi, je l'ai couché Oulala là. Oh ouais, je le vois là Dans le gros bâtiment, là-haut Oh, je Oh, je l'ai pas touché de le il est où est dans le tout, droit, Ah, quoi. tout là-haut. Et je Oups. roule un dragon. Ok. Je suis tombé. Attends, attends OUI a... <rire> OUI OUI ou, ou. C'est qui il qui m'a fait ça Il est trop con <rire> Il a mis un endroit où il le peut être plus détruit. Pété. Il nous a mis l'endroit le plus pété. C'est parce qu'il est pété lui-même. Ah, oh. sale pété Ah là là, là sur ah, le toi oh. Non, tire pas Garde l'effet de surprise, Lucas Mais regarde, j'aurais fait une surprise là Brrrrrra, Oh là là là oh là Il est où Il est où Hypnose ah, c'était drop hyper euh, tôt non Vous voulez me laisser ces jeux super Je suis sûr, il a appuyé, il a fait merde On verra comme. Euh... Comme Nekfeu Comme Vera dans euh. Oh là, là. Oh, Scooby la C'est dans Dora <rire> Vera, c'est les parents hey, dans, dans la tête de Non, c'est très rapide hein. Nekfeu, Scooby-Doo Oh putain ça. les gars Escaro en oh or Escaro or <rire> Si personne n'a trouvé d'armes en or, vous pouvez me demander, j'en ai. Putain il est grave parce bien là, notre Faut cheat. vraiment consulter. Hein. Ah ouais parce que c'est pas un mode de jeu hein, les mecs, c'est un cheat qu'on a installé. Oh eh Est-ce que double diggle ça fait gueule, -gueule Très bien. <rire> ça ne méritait aucune réaction. Mais... Faut bien qu'il y en ait un de nous qui fasse une blague pas drôle dans toutes les vidéos Fortnite. hein C'est tout le temps moi. Non d'habitude c'est Hypnose la dernière fois, travail. retail Rose c'était Hypnose hein. Ah oui mais en plus il l'a fait au début quoi, comme ça les gens ils se barrent direct, c'est cool oh Je crois qu'on s'est se le voir, hein. on a forte chance. de fortes chances Deux Allez oh Il est mort l'autre là, oui, oui Il y a encore des types hein, parce qu'ils qu sont pas morts pas... ah, ah, les, type on... les types les types sont déchaînés Par contre j'ai pas de snipe Moi non plus. non plus. Moi non plus Moi non plus j'ai moi j'ai deux de de... <rire> Ah y'a un ours Putain les gars dans la maison d'en face y'a un truc qui brille ça doit être de l'or Ou un ours Là <rire> ah, y'a vraiment aucune logique Ah ça a été loot on est mort Non y'a des trucs jaunes, tout le monde prend les trucs jaunes Non Bah non des... là euh... Bah non y a déjà mais <rire> je fais exprès, bizarre, vous, vous, vous répondez à chaque fois. Moi je fais exprès de te répondre parce que je sais que tu veux pas. Pourquoi il y a autant de trucs en or C'est un nouveau bug, c'est un glitch. C'est un glitch Un ouais. glitch Avant, quand on était sur Call of Duty, et pour quand on faisait des, <rire> quand on faisait des infectés, on cherchait des glitchs pour pas qu'on se fait attraper. Quelqu'un ah, a des <rire> petites euh, munitions de. Attendez, là. J'entends un coffre. Personnellement, je te mets il dans me un me asile parce que si t'entends des coffres, y'a un souci. Non, les gens, les coffres qui parlent, <rire> si coffre il m'a parlé. Les gars, j'entends un coffre. Euh, bah, il dit qu'il fallait que je fasse euh, que je rassemble 900 personnes dans, dans la forêt et qu'on se suicide. Parlons, il parlons, parlons. Et, et qu'on filme Chut. et qu'on fasse un vlog et qu'on tasse des rats. <rire> Merci mon petit type, qui no, t'aime bien moi. Moi aussi je t'aime bien. Par contre euh, t'as pris un truc badass, tu lui as mis un nœud dans le dos. Elles vont droit à les balles ou pas de digueule Non pas tellement. Il y, y a du bullet drop je trouve. Il y a du bullet drop, drop. Ouais. Il est con. Je lui mis ai une pas tête. J'ai compris ce qu'il a fait. Je <rire> lui ai mis une tête. Mais qu'est-ce qu'il fout Touché. Oh un déglingueur aussi ce jeu. Ah oh, il y hey là-bas Ah bah à non, il y a Hypnose, le gros rat qui les a pris. Y'a Mascard qui a dit qu'Hypno c'était un rat. Du coup je vais le taser. Ah non, attends qu'il soit mort pour le taser. Sinon ça n'a aucun intérêt. C'est vrai, il a tasé un rat mort. Non, deux, je crois. <rire> Toutes mes Concentré, condoléances. sur <rire> la Toutes mes condoléances. Ça c'est PNL qui fait ça. <rire> quest <rire> <rire> on prend le relais. C'était ridicule. C'est sur, sur Tilted. C'est l'enfer à Tilted. Oh, ça peut-être pas. Ah, si, ça a été l'outil. Ils ont toujours vinaise. pas tilté qu'on était là. C'était la blague du jour. Oh, oh, ah, ah. On va arriver dans leur dos et on va les enculer. Vous êtes prêts Ok, let's go. Si Attendez, je tire un coup. Non, non, non, non, non, non, non, non. non. <rire> Hypnose, il a déjà commencé. Hein. Ah bah, il est non, mort. Moi, je suis mort. Bah, je te félicite pas, Hypnose. Je me cache. Il y a un qui est mort. Bah, je suis mort. <rire> Oula, je suis. Je mauvais là. Réanimez-moi Réanimez-moi Les gars, regardez est... qui est mort. J'en ai vraiment marre. <rire> <rire> C'est excellent ça. C'était déjà ça dans l'autre vidéo. Il a protégé tout sauf nous. <rire> C'est totalement viril comme cri. Aucun mot, euh, s'il vous plaît. <rire> <rire> ça, ça aussi, y en a ah aussi y'en a Colline Ah quinze il y a des gens on y va non, pas. Mais on est des putes construis construis mascarde c'est l'erreur que j'ai faite et je suis mort pour ça oh non j'ai raté oh oh, oh, derrière, oh, derrière, oh. derrière derrière derrière derrière derrière ça où ça oh attends ah oh, j'ai plus de balles j'ai plus de balles Y'en a un qui est mort j'ai j'ai j'ai les mecs je lui ai, ai mis je lui ai, ai mis ai 30, 30 il fait, de il il fait des toits il a fait des toits ne le tuez pas il a fait toi des toits toi, mon toit ah, oui Essayez de tenir, essayez de tenir. J'ai plus qu'un, j'ai plus qu'un. Il est là, il est là, il est là. Il est construit sur la colline. Lut Oh GG. C'est qui le mec. Mascard a gagné la partie, par contre, nous non. Il me d'Aboudi, d'Aboudi, d'Aboudi, d'Aboudi. d'Aboudi, d'Aboudi. C'est un bonhomme de neige. Putain. Ok, on va essayer d'apprendre à jouer à la balette. Ok. Tu l'as tué Bien joué. Maintenant tu vois, tu le tu, tues direct. Mec sur le toit, j'ai mis un mec KO vers euh, la petite maison. Oh les, gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Je suis plus, oh, c'est bon. Je l'ai raté, merde, j'ai raté raté, mec sur fait, la baisse, je l'ai raté. Pd. oh. Coco! Oh. Ok. Oh, oh. merde! Saga Africa! La danse est de la bruce C'est ambiance de oh. la brousse. Bon bah les couilles, c'est la danse, l'ambiance la <rire> je je merde, je la baise <rire> Eh les gars, j'ai un truc bleu dans un mode de jeu en or! Ah, c'est bon, c'est un peu condescendant comme blague. Condescendant? Non, arrête Lucas, fais pas ça. Est-ce que ça serait pas un con dans des escaliers? silencieux. Ah bah voilà. Comment il est mort? Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, s'il te plaît, le réanime pas tout de suite. T'es là. J'arrive pas à construire! <rire> <rire> <C 'est... rire> J'espère que vous aurez pas vu ça! Parce que... ouais, car, arrêtez! Tu voulais, tu voulais me finir mon arbre? Venez, on détruit tous les arbres de cette forêt! Je <rire> <rire> suis d'accord! <rire> Comment on danse? Je vais. Oh, Il me casse les couilles! Oh nice! Si Robert Robert! Je m'appelle pas Robert mais rien Laurien! Cyprien! Pot de vin! Mongolien! Sapin! Tapin! Colin! Lubin! Marin! Tartatin! Grosse! Put! Catan! Poulin. Lydien! Arrêtez parce que ce jeu je peux y jouer pendant 3 heures ensuite j'ai trouvé une autre syllabe et c'est reparti! Et des maisons! Lilliputien! Il est tiré, il est tiré, il est Derrière ouais. nous, c'est dans notre dos. Ah derrière, derrière, derrière. Vite C'est bon. Ouais, c'était compliqué. Comment ça se fait que je tire 25 balles, je touche personne <rire> Ça fait tellement un boucan en nous. Venez colis les va. garçons. C'est quoi le maximum des, de bois 999. Parce que j'ai 600 oh. piles, je me disais c'est bizarre. J'ai 881. Je vais pouvoir recharger beaucoup de choses avec 600 piles. <rire> <rire> Sinon, ça oh va T'as activé l'autorun ou quoi <rire> Non, même pas là. Y'a un mec Ouest, Ouest, Ouest, Ouest, on l'a tous vu. Oh, je l'ai tué en un coup. Ah, derrière, ouais, derrière y'en avait un. Ils, ah sont, oui, je ils, vois. ils sont trois. Trois, ils arrivent. Mais non, tirez pas. Un touché Sérieux Oui, je lui ai mis bien, une tête. Ça. Avancez, avancez un peu, avancez un peu. Oh, enfin, je, crois, cacher, je suis vous derrière pas sûr. Cacher, ah, à terre, Un à terre, un à terre. Un autre à droite. J'avance, j'avance Ton lance-grenade, Lulu Avance pas trop, avance pas trop Ok, ok, ok, ok ok. J'arrive Non, j'arrive pas Sauvez-moi, s'il vous plaît Eh les gars, a plus qu'un mec Juste comme ça Ok Ah ouais Ok, j'ai une idée, j'ai une idée A la pioche Ok, attends, mettez Dans les arbres Full vie, full vie, Dans les arbres Vas-y, mets ton truc Ah, tu veux qu'on tombe sur lui, là Chut, chut, chut. Tu te tais Et tu sautes. Il est où Il est dans buisson Oh GG J'ai pris le de kill J'ai fait zéro kill comme d'hab J'ai fait 3 kills Ah là là là là là là là Heureusement que les, les gens que avec ça, moi sont forts fort parce que sinon il y aurait jamais rien. GG Ah, belle vision de fin, c'est pour Deuxième marquer la kill. fin de la vidéo. <rire> oh fout. yes